Bonjour à tous, ici Armelle Timine. je suis thérapeute du changement spécialisée dans la déprogrammation des mémoires cellulaires et karmiques. Et dans cette vidéo, je voudrais vous partager une séance individuelle que j'ai faite, dans laquelle j'ai une cliente, une patiente, qui est déjà venue plusieurs fois me voir et qui a aujourd'hui les outils pour déstocker, j'ai bien dit déstocker, euh, les émotions de ses mémoires cellulaires. Déstocker parce qu'il y a une différenciation pour moi entre libérer les émotions ou gérer les émotions et déstocker les émotions de vos mémoires cellulaires. C'est justement pour faire en sorte de ne pas revivre ces émotions de manière récurrente et aussi ces émotions qui reviennent de manière très intense. Et en fait, elle vient me voir, elle me prend séance, elle me dit « Armel, je fais le nécessaire ». Et je vois vraiment qu'il y a un changement à l'intérieur de moi parce que je vois un avant et un après aujourd'hui. Je vois que je n'ai plus besoin de prendre vraiment rendez-vous avec toi. Euh, je sens que je suis autonome euh, et je sens que ça va déjà nettement mieux, qu'il y a des situations que je vis et que j'aborde vraiment différemment. Par contre, elle me dit je ne comprends pas pourquoi. Parfois il m'est encore difficile cette émotion-là cette blessure-là, elle me revient encore et toujours de manière récurrente et à un moment donné, je suis lasse et j'aimerais vraiment que ça parte et que ça s'arrête vraiment. Donc la première chose que je lui dis, c'est oh combien je le comprends cette lassitude, et euh, cette fatigue, parce qu'à un moment donné, il y a des émotions et des blessures qui ont été tellement rudes et intenses qu'à un moment donné, on a envie en fait que ça n'arrive plus. Mais en fait, qu'est-ce qui se passe Je lui ai dit que en fait, on a tous une blessure racine. La blessure racine, c'est la blessure la plus profonde, la plus intense que nous avons. Et en fait, cette blessure-là, c'est vraiment la blessure de notre enfance. Et je lui ai dit, selon la blessure de chacun, moi par exemple, ma blessure racine, c'est vraiment la blessure de rejet. C'est vraiment une blessure qui revient de manière... Euh, de, sous différentes formes bien sûr vu que je déstock mais elle est assez présente et elle revient dans ma vie beaucoup moins mais elle arrive elle, elle arrive quand même elle est encore présente qu'est-ce que ça signifie ça signifie que cette blessure racine qui est profonde représente en fait euh, toute la quantité de la souffrance de l'enfant que nous, durant notre enfance il euh, y a certainement quelque chose que nous avons vécu qui nous a profondément et profondément blessés eh, qui fait qu'on a emmagasiné ça en stock et en banque à l'intérieur de nous dans nos mémoires cellulaires c'est comme si cette souffrance par exemple elle représente tout ce mug et elle est remplie d'accord donc j'ai expliqué à cette patiente que grâce aux séances que nous avons faites nous avons ciblé sa blessure racine elle a les outils pour comment faire pour déstocker justement donc plus on déstocke euh, ces mémoires, cette souffrance émotionnelle, plus on vide, en fait, on vide la quantité qui était, qui est là. Cette quantité, c'est la quantité de souffrance qu'il y a en soi. Qu'est-ce qui se passe C'est que plus l'émotion revient, et plus, en fait, c'est une invitation à libérer, à libérer, à déstocker la souffrance qui est là. C'est ça, en réalité ça veut dire que toutes les scènes passées dans lesquelles il y a eu de la souffrance, toutes ces scènes vont être rejouées ici et maintenant, parce que tout est mémoire cellulaire. Tous ces instants, tous ces instants, absolument tout, dans lesquels il y a eu de la souffrance, se rejouent dans des scènes ici et maintenant, en tant qu'adulte, à travers votre travail, à travers euh, le mari, les, la famille, euh, euh, la belle famille, peu importe. Mais toute la scène va être mise en place justement pour que cette souffrance émotionnelle puisse rejaillir. Et l'invitation, c'est ce que j'ai dit à cette patiente, est de rejouer un nouveau scénario. Et plus on accepte de rejouer un nouveau scénario, en ayant conscience qu'en réalité, en réalité, cette situation inconfortable qu'on vit ici et maintenant nous permet de libérer la souffrance qui a été vécue durant cette enfance. Donc en déstockant justement grâce à ces outils, ça lui permet justement de de, voilà, de rejouer un autre scénario et du coup, mais vraiment de dissoudre à fur et à mesure, de dissoudre à fur et mesure cette blessure, cette blessure racine qui est en elle. Tout ça pour dire que durant cette séance, j'ai donc rassuré cette patiente euh, qu'effectivement, les outils qu'elle avait étaient efficaces, mais qu'il fallait, je l'ai encouragée à continuer toujours dans ce sens, en toute autonomie, c'est parfait, c'était super. Mais qu'en même temps qu'elle ne s'en inquiète pas, mais que chaque fois que la situation, elle revient, chaque fois que cette souffrance, chaque fois que cette émotion se réveille, c'est une invitation à libérer cette souffrance passée. Et plus cette souffrance-là, aujourd'hui, est accueillie, plus l'émotion est accueillie, plus l'émotion est déstockée dans les mémoires cellulaires et plus, réellement, il y en a beaucoup, beaucoup moins en banque et à fur et à mesure. Voilà. Donc, j'espère que ces quelques mots, c'est important pour moi de vous partager cette séance que j'ai trouvée vraiment intéressante et qui nous amène, justement, à chaque fois, euh, quand ces scènes qui sont difficiles, reviennent à cette invitation à jouer un nouveau scénario ici et maintenant, euh, que le fait d'aller aborder cette souffrance émotionnelle qui est fatigante, hein, bien sûr, mais d'aller l'accueillir avec vraiment, réellement beaucoup d'empathie vis-à-vis euh, -vis de soi-même et beaucoup de bienveillance vis-à-vis -vis de soi-même. J'avais envie de vous partager ces mots-là en espérant que, ça donne aussi un sens pour vous dans la manière dont vous accueillez vos émotions, dans la manière dont vous, vous rejouez euh, ces souffrances émotionnelles. <rire> et, euh, et comme quoi, parfois, euh, une séance individuelle peut vous aider déjà à reconnaître cette mémoire racine et aussi avoir les outils pour savoir comment faire. Et je pense que ça, c'est vraiment et réellement euh, important. Si vous désirez euh, prendre une séance individuelle, pour aller voir un petit peu plus loin ce qui se joue pour vous, pour avoir des outils aussi et puis euh, pouvoir vous accompagner en toute autonomie, n'hésitez pas à me contacter. Euh, je fais mes séances par Skype à distance aussi et ou, ou dans mon cabinet à Nice. Voilà, donc n'hésitez pas à me contacter. Les coordonnées seront juste en bas. Je vous remercie je vous dis à très bientôt. Au revoir.